bonjour je suis florence escaravage et je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver pour vous aider à faire de cette période de confinement un dating de qualité je réalise cette vidéo pour mythique et aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant comment réussir à faire des rencontres de qualité comment sélectionner ses profils comment faire en sorte qu'on ne se fait pas avoir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une volatilité qui fait que bah, tout d'un coup, la personne disparaît, on n'entend plus de parler d'elle. Comment se prémunir, un temps soit peu, des profils euh, qui ne sont pas du tout faits pour nous Alors j'ai envie de vous dire que ce qui est important pendant cette période de confinement, c'est finalement de montrer une démarche en vérité, pour tout de suite créer un climat de confiance et montrer à l'autre que on est là, dans une posture non pas d'observation, mais d'implication, engagé, voilà, je suis là, je me livre, je ne te connais pas encore, et je t'invite toi à me répondre. Donc on fait le premier pas. Ensuite, si l'autre répond de manière un peu light, un peu décevante, pas avec la bonne phrase, etc., on garde une posture où on se dit « je lui accorde le bénéfice du doute, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, voilà, je continue euh, à faire un minimum d'effort pour l'inviter à la conversation », en rebondissant sur des éléments qui sont liés à ses ce centres d'intérêt, à ce qu'il a pu poster sur ses photos, ou euh, via des photos euh, qui sont autres que celles euh, liées à son profil, ses, profils, ses photos d'environnement, etc. Bref, on cherche des points d'accroche pour rebondir, et on lui montre notre authenticité, notre vérité. Donc ce qui est important de bien comprendre aujourd'hui, c'est que la posture d'observation fait que chacun est derrière son écran et qu'il ne se passe pas grand chose. En revanche, si on plonge, qu'on va chercher l'info, voilà, on va chercher des, des par des questions simples, euh, ce qui en ce moment le traverse, le touche, voilà, est-ce qu'il est sur ce site-là parce qu'il en, a envie finalement, pendant cette période de confinement, de créer un nouveau un nouveau contact, peut-être un contact de qualité, parce qu'il s'est senti que ben c'est pas drôle de vivre ce confinement tout seul. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour lui après le confinement Est-ce qu'il a envie de créer une relation Bref, ne pas hésiter à poser des questions vraies, sincères, à parler de soi en vérité, en sincérité, pour que l'autre puisse se sentir en confiance. Voilà. Ne coincez pas votre nez sur des mots qui peut-être ne sont, sont pas les bons, les, pas la bonne réaction. C'est normal qu'au départ, vous n'êtes rien pour cette personne. Donc au départ, il faut faire cet effort-là. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que cette période de confinement, plus vous allez être engagé, sincère et en vérité dans votre accroche, plus vous allez donner envie à l'autre, lui aussi, finalement, de se dire « Bon ben bah là, j'ai une personne qui est vraie, qui est sincère, qui est impliquée. » qui n'est pas là juste pour euh, chatter, mais peut-être qui est vraiment là pour euh, créer un lien qui va peut-être grandir pendant cette période de confinement. Et on va peut-être réussir à créer euh, une relation de qualité une fois le confinement terminé. On va peut-être réussir à se faire d'ici 3-4 jours une vidéo live. On va voilà, échanger, avoir une belle, une belle vidéo live toutes les deux. Voilà, c'est ça, être aujourd'hui engagé dans son dating pour faire, de cette, faire de, ce, de cette période de confinement l'opportunité, malgré tout, de créer des nouveaux liens de qualité. À bientôt